Bonjour, hier j'ai récolté une pépite que j'avais envie de vous partager. C'est une pépite qui concerne ce moment de traversée du désert, ce moment de pas chouette du tout qui s'accumule. Et euh, c'est Rémi Tremblay qui en a parlé. Et Rémi Tremblay... Il est euh, fondateur de la Maison des leaders au Québec. Et il racontait que un gland, euh, s'il ne se fissure pas, va rester gland et puis euh, va retourner à la terre. Et si un chevreuil passe, euh, fait une crotte dessus et que ça pousse le gland dans une fissure, on pourrait se dire, ben, flûte, nettoyons vite ce petit gland pour qu'il reste intact. Sauf que c'est grâce à la fissure que ce gland peut devenir un chêne. Et donc c'est à travers notre vulnérabilité, à travers le fait d'oser être petit et petite, qu'on peut grandir. A bientôt